Bonjour à tous, merci d'être présent pour notre webinaire, celle-ci. Euh, ben, on est encore une fois pile à l'heure, donc je vais vous proposer de vous faire patienter euh, 30 secondes, allez, 45 secondes maximum, le temps que tout le monde soit présent, et on démarre ensemble. Euh, bonjour à tous, comme à mon habitude, euh, je vous donne juste les petites règles pour qu'on puisse vraiment échanger ensemble. Euh, L'idée c'est d'utiliser l'interface Livestorm avec le chat, comme vous le faites maintenant, c'est très bien, euh, pour dire bonjour, pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous voyez bien également ma présentation. C'est important que ça je le sache, et si jamais ça se met à ne pas fonctionner par exemple, que vous puissiez me le dire. Euh, et juste à côté l'onglet questions pour que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et que je puisse y répondre si vous le faites dans le chat malheureusement je ne pourrais pas forcément y répondre parce que ça va se noyer en fait dans un fil euh, d'informations donc, euh, c'est vraiment important d'utiliser l'onglet le, le, questions. Je vais m'efforcer de répondre à toutes vos questions. Euh, J'ai la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'inscrits pour notre webinar, beaucoup également de participants. Donc, si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre euh, ou des questions un petit peu plus euh, précises pour chacun d'entre vous, euh, bien sûr, je reviendrai vers vous. Euh, je vous laisse également la possibilité de venir vers moi par mail euh, ou directement sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger ensemble, euh, même sorti de ce webinar. Donc, ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. Oui, bonjour à tous. Ça fonctionne, nickel. Ok, parfait. Ah, problème avec le son haché pour Laurent. Est-ce qu'il n'y a que Laurent Est-ce que ça vient de chez lui ou est-ce que vous aussi, vous avez le son un peu haché Non, ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Hein. Euh, Laurent, c'est peut-être un problème de connexion chez vous. Pas de problème, le son est nickel. Ça a l'air de fonctionner pas mal. Alors, je regarde le niveau des participants. Je pense qu'on est à peu près tous présents. Euh, un point important également, ce webinaire, bien sûr, euh, est disponible en replay, donc directement sur la plateforme LiveStorm sur laquelle on se trouve aujourd'hui. Euh, moi, je vais également euh, rapidement le l'uploader le, sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez y accéder. Je reprends avec vous aujourd'hui le, le, le thème de ce webinaire pour qu'on puisse euh, avancer ensemble. Euh, le thème de ce webinaire, c'est comment faire croître mon entreprise, euh, même en télétravail. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les outils celle ci euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas. J'ai reconnu également quelques noms dans, dans les inscrits, donc je sais qu'il y en a certains qui nous connaissent déjà, qui nous utilisent tous les jours, ou qui ont également des comptes, euh, un compte en trial chez nous, parce que c'est possible d'utiliser celle-ci en, en trial, de se créer un compte tout seul et de commencer à le tester. Euh, donc pour tout cela, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des fonctionnalités, et surtout mettre en avant toutes ces fonctionnalités qui font de celle-ci euh, un outil idéal euh, pour travailler également à distance. Donc je commence par vous présenter celle-ci pour ceux qui ne nous connaissent pas. Alors, non, je commence par me présenter en effet. Euh, je m'appelle Anthony, pour ceux qui n'ont jamais suivi de webinaire chez celle-ci. Euh, C'est moi qui les anime. Euh, je travaille pour le service marketing. Je travaille pour celle-ci depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Euh, je suis passé par différents services. Je suis passé par le service euh, commercial, euh, il y a quelques années maintenant. Euh, J'ai ensuite créé la partie CSM, euh, Customer Success Manager chez celle-ci, pour, euh, pour euh, assurer le suivi et l'accompagnement de, de tous nos clients et puis aujourd'hui euh, je suis là pour vous accompagner dans la découverte des outils euh, et je suis également en charge de la Celsi Academy. Pour ce qui est de celle-ci, euh, nous on a été créé il y a 11 ans maintenant euh, par Frédéric Coulet et Alain Mévelec euh, à La Rochelle, ici sur le port des Minimes. On y est toujours, euh, aujourd'hui on a la chance d'être toujours dans ces locaux alors, pour certains, euh, en télétravail en ce moment, mais euh, on a également la possibilité de, de revenir dans ces locaux là, qui sont plutôt assez sympas. Euh, on est plus de 70 salariés, il faut que je mette euh, tout ça à jour. On continue de recruter euh, même pendant le confinement chez celle-ci. D'ailleurs, il y a des offres en cours. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir sur Welcome to the Jungle. Euh, celle-ci, c'est aujourd'hui un peu plus de 4500 clients euh, pour environ 19 000 utilisateurs. Ce qu'il faut savoir avec celle-ci, c'est que c'est une solution où vous achetez. Euh, un abonnement, et dans cet abonnement, vous pouvez avoir une multitude d'utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a un gap entre le nombre de clients et le nombre d'utilisateurs. Vous pourriez être 10 euh, sur un compte, celle-ci, ou 2 ou 3, ou même 100, 200 ou 300, pourquoi pas. Je rentre maintenant dans l'outil celle-ci, plus précisément les trois outils celle-ci. Donc, on va commencer avec un outil CRM, euh, un outil vraiment de relations client, qui va vous permettre de pouvoir enregistrer toutes les interactions que vous allez avoir avec vos clients. Et j'insiste sur le toutes les interactions, parce qu'en fait, on va vous suivre de, de votre recrutement de clients euh, quand vous allez aller euh, chasser, euh, trouver de nouveaux prospects, générer des leads. À partir de là, on va commencer à alimenter la fiche client, la fiche prospect, d'un maximum d'informations, en tout cas des informations qui vous sont utiles. Et on va continuer tout le long euh, tout au cours de la vie de votre client chez vous, que ce soit un client qui achète une fois, qui achète tout le temps ou qui s'abonne pour 10 ans chez vous on va au fur et à mesure continuer à alimenter une fiche client de toutes ces différentes informations. Donc en fait on va vous proposer d'avoir un outil qui va générer euh, des prospects chez vous euh, on va prendre le cas de figure où vous, ayez, euh, vous avez un site internet aujourd'hui euh, c'est devenu la norme, c'est un peu plus urgent même en ce moment, il faut avoir un site internet euh, pour pouvoir euh, proposer notre service, proposer euh, notre produit. Sur ce site internet, vous pourriez pourquoi pas avoir un petit formulaire de contact, je souhaite des informations, je souhaite une démonstration, je souhaite euh, en savoir un peu plus sur votre prestation numéro 1 par exemple. Ce formulaire, quand moi je vais le remplir sur votre site internet, ça va automatiquement générer une opportunité d'affaires dans votre outil CRM celle-ci. Donc c'est... Euh, une des différentes sources qui peuvent générer du business, mais surtout qui vont le générer de façon automatique dans votre outil, celle-ci. Donc, ça m'a généré une opportunité que je vais faire vivre dans un tunnel de vente. Avec celle-ci, vous allez pouvoir créer autant de tunnels de vente que vous le souhaitez et surtout leur donner la forme que vous voulez. Euh, on on s'est rendu compte depuis maintenant quelques années que nos clients ont tous une méthodologie de vente très différente vous pouvez avoir un produit ou un service que vous vendez en trois étapes, c'est un cycle très court, ou pourquoi pas très long, que vous vendez en trois mois, quatre mois, et il vous faut énormément d'étapes différentes. Vous allez pouvoir le gérer comme vous le souhaitez et le personnaliser dans votre interface celle-ci. Dans chacune de ces étapes, une fonctionnalité très importante, c'est les automations de mail. La possibilité de créer des scénarios d'emailing très personnalisés, donc encore une fois, c'est assez simple à mettre en place. Quand vous êtes sur votre tunnel de vente, sur une étape, vous pouvez juste Ajouter un scénario d'emailing et pourquoi pas, imaginez que vu que j'ai fait une demande de contact sur votre site Internet, euh, moi je l'ai fait le vendredi soir à 22h, c'est le moment où j'aime bien aller voir les, les, les sites Internet euh, et faire des demandes, et bien j'ai automatiquement reçu un mail qui me dit « merci Anthony, parce que ça a été personnalisé euh, de votre demande, et on revient le plus rapidement possible vers vous. » Ou même euh, « euh, Gérard revient le plus rapidement euh, possible vers vous. » On peut vraiment le personnaliser euh, au plus près. Et ensuite, le lundi matin, quand vous arrivez au travail, vous pouvez gérer les demandes qui sont arrivées dans votre tunnel de vente. Vous avez même reçu une notification et vous allez pouvoir prioriser vos actions. Euh, il faut comprendre que celle-ci, c'est un outil qui va vous permettre de centraliser de la donnée, mais surtout de prioriser les actions euh, de, de, de vos collaborateurs. Pouvoir leur faire gagner du temps, leur faire gagner de la productivité on élimine toutes les tâches qui sont répétitives euh, et qui n'ont pas une énorme valeur ajoutée, euh, qui sont importantes à faire. Hein. C'est vraiment des étapes cruciales, mais qu'on peut automatiser assez facilement euh, grâce à celle ci Et donc, vous allez pouvoir vous concentrer sur euh, sur le cœur de votre métier. Par exemple, pour une une équipe commerciale, bah, ça va être vendre. On va euh, enlever un petit peu toutes les étapes, euh, par exemple, de prise de contact un petit peu fastidieuses, qui peuvent être vraiment automatisées et surtout très personnalisées. Euh, on va imaginer que vous m'envoyez un devis. Donc, le devis, vous allez me l'envoyer également avec cet outil CRM dans celle-ci. Euh, encore une fois, on va vous simplifier la vie. Ça veut dire que dans celle-ci, on va vous donner la possibilité de créer des modèles de devis. Euh, ce modèle de devis, je vais pouvoir le paramétrer, je vais pouvoir le mettre à mon image, mettre un logo, un fond de page. Ça va vraiment être un document qui va ressembler à ma société. Euh, et surtout, à partir du moment où j'ai créé un modèle, eh bien, toute mon équipe euh, commerciale va pouvoir récupérer ce modèle, modifier quelques lignes s'ils si en ont besoin, et l'envoyer en deux clics. Donc, au lieu de recréer un, un devis en partant de zéro, là, il est déjà, pourquoi pas, pré rempli et surtout, au moment où vous allez envoyer ce devis, euh, vous allez pouvoir y ajouter une signature électronique. Donc là, on est purement dans un outil euh, de télétravail, de travail à distance, euh, de digitalisation, la signature électronique. Euh, et donc, vous allez pouvoir l'envoyer avec votre devis. Et là, votre interlocuteur, votre client, va recevoir une proposition de devis avec un lien pour faire une signature électronique. Et là, c'est extrêmement simple. C'est exactement comme acheter euh, quelque chose sur Internet. Vous allez recevoir un, un code de validation secret euh, ce code, vous allez le renseigner euh, dans, dans, dans votre document et vous allez pouvoir valider euh, le, le document qui vous a été envoyé. Euh, nous, pour la signature électronique, on travaille avec YouSign. Euh, C'est un prestataire français de signature électronique. Euh, L'un des leaders, d'ailleurs, qui vous permet une signature électronique totalement légale, enregistrée sur la caisse des dépôts. Donc, c'est important, vous allez, euh, en cette période un peu compliquée, vous allez pouvoir sécuriser vos ventes grâce à la signature électronique et tout ça en restant à distance et sans demander un effort particulier à votre client, votre prospect. Vous savez, le fameux effort d'imprimer, de, de signer, de mettre un cachet, de le scanner et de vous le renvoyer. Euh, dit comme ça, ça paraît pas si compliqué que ça, mais je peux vous assurer que c'est très souvent un blocage euh, l'imprimante marche mal, je n'arrive pas à utiliser euh, le scanner, enfin voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment devenir assez compliqué. Donc, je suis passé rapidement sur cet outil CRM euh, pour, pour aller vers la facturation, donc je vais glisser doucement, euh, je vais revenir un petit peu hein, sur, sur l'intérêt d'un tel outil euh, pour le télétravail, mais je vais vraiment glisser euh, rapidement sur les fonctionnalités, je vais juste faire un petit tour sur les questions pour voir si j'ai des questions auxquelles je peux répondre tout de suite. Alors, voyons voir. J'ai déjà des questions. Alors, j'ai une question par rapport au site Internet, euh, Laetitia, qui demande comment on peut euh, récupérer les adresses mail, par exemple, des personnes qui viennent s'inscrire sur notre site Internet. En fait, comme je vous le disais, vous avez la possibilité, ça s'appelle un widget dans celle-ci, et d'intégrer un widget à votre site Internet. Et ce qui est assez génial avec ce widget, là, on va dire que c'est la, la base de la génération automatique de leads. Euh, ce qui est assez génial, c'est que vous allez dire, ok, vous êtes venu sur ma page, vous êtes intéressé par le produit ou le service que je vends, et ben laissez-moi les informations qui sont importantes, votre nom, votre numéro de téléphone, euh, votre adresse mail, euh, pourquoi pas la société dans laquelle vous travaillez, euh, appuyez sur valider, et moi, je reviens vers vous le plus rapidement possible. Euh, et, et ça, ça va intégrer directement toutes ces informations-là dans votre CRM. Euh, c'est comme ça que, que celle-ci récupère en fait les informations, on va dire sur ce niveau 1 de la génération de leads, mais qui est très performant ça veut dire que vous avez du lead déjà qualifié c'est des personnes qui ont trouvé votre site internet qui sont intéressées par votre produit et qui ont même fait la démarche euh, de remplir un formulaire, donc là très clairement on est sur du, du, du très qualifié euh, en, termes de, en termes de lead, en termes d'opportunités d'affaires J'ai une question de Fabrice également qui demande quand on envoie un mail depuis notre CRM, quelle adresse mail va apparaître Alors plusieurs cas de figure. Euh, par exemple avec celle-ci, nous on vous donne la possibilité de connecter. Euh, imaginons que vous êtes sur Gmail, euh, vous arrivez sur celle-ci, vous allez avoir une adresse euh, celle-ci, mais vous allez la connecter avec votre adresse Gmail. Donc tout ce que vous allez faire depuis votre compte celle-ci apparaîtra bien avec votre adresse mail Gmail. Et donc on va bénéficier de la délivrabilité de Gmail. Et ça c'est assez génial. Euh, ça ne s'arrêtera pas là si, par exemple, vous voulez faire des automations. Donc, vous savez, les fameux scénarios d'emailing euh, dont je vous parlais tout à l'heure dans le CRM, eh ben, vous pourriez tout à fait choisir un, un, une adresse mail différente pour envoyer ces mails. Euh, imaginons que euh, vous, vous allez chercher des nouveaux, euh, des nouveaux clients en faisant de l'autre Et bien, vous pourriez, pourquoi pas, avoir les premiers mails qui partent euh, du dirigeant, l'adresse mail du dirigeant de votre entreprise. Euh, ensuite, pourquoi pas, euh, euh, un cas client euh, d'un nouveau client que vous avez signé le mois dernier qui part de, euh, de votre responsable commercial, par exemple. Et ça, c'est totalement paramétrable, encore une fois, très facilement, à partir du moment où vous et vos collaborateurs avez synchronisé votre adresse mail. Donc voilà, tout est un peu possible. Alors, on peut imaginer vraiment plein de choses euh, par rapport à ça. Après, j'ai des questions un peu plus techniques sur celle-ci. Je pense qu'on le reprendra après. Euh, j'ai une question euh, de Servan Pierre sur comment utiliser la partie marketing du CRM celle-ci. Que permet-elle Alors, en effet, euh, je ne l'ai pas encore abordé, mais il y a bien une partie euh, euh, marketing dans celle-ci. Un, un, un outil marketing, euh, assez puissant d'ailleurs, qui vous permet en fait de créer... Euh, des campagnes marketing de façon très simple, en, en mode glisser-déposer. Euh, vous allez amener une photo, vous allez amener un texte, un petit bouton « Contactez-moi euh, ». Voilà, vous allez pouvoir faire quelque chose de vraiment très joli, assez simplement. Euh, on a d'ailleurs des vidéos pour ça, pour vous aider à, à le faire. Et ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, étant donné que la campagne marketing, elle part de votre outil, celle-ci, ben c'est dans votre outil, celle-ci, que vous avez la qualification de client. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez rempli des champs de qualification, et bien ces champs de qualification, on va pouvoir les transformer en champs de segmentation. Et ça, euh, pourquoi j'emploie le mot génial C'est tout simplement parce qu'en fait, euh, vous allez pouvoir avoir un message extrêmement ciblé. Donc vous allez pouvoir dire, ok, ben j'ai une base de euh, 10 000 contacts, dans ces 10 000 contacts, j'ai déjà partagé en trois produits différents. Euh, ensuite, j'ai euh, des personnes qui sont intéressées par mon produit. Ah, mon produit, ben, mon produit, c'est... Ben, je vais pouvoir faire un mailing complètement différent par rapport à toutes ces personnes. Et encore une fois, euh, quand je, dans ce bouton, je vais avoir euh, un petit clic sur, euh, sur, euh, dans la campagne, un petit bouton avec « Contactez-moi », eh ben, je vais tout à fait pouvoir euh, générer automatiquement des opportunités. Donc, j'ai créé un tunnel de vente qui va s'appeler euh, « Campagne marketing euh, novembre euh, novembre 2023, et ben, en novembre 2023, quand j'ai envoyé ma campagne, et à chaque fois, je vais avoir quelqu'un qui clique dans « Je veux les informations », ça va me créer une opportunité automatiquement. Et donc, pourquoi pas repartir sur une automation de mail, sur un contact directement en téléphone par vos, par vos commerciaux, à vous d'imaginer un petit peu ce que vous pouvez faire. Je repasse sur ma présentation parce que je suis très bavard aujourd'hui et je ne veux pas voilà, il faut que un petit peu plus vite. Euh, je passe sur l'outil de facturation. Euh, l'outil de facturation, on va pouvoir, dans un premier temps, euh, avoir la main sur le devis que vous venez de créer. Donc, on reste bien sur la même interface. C'est-à-dire hein. que votre équipe commerciale a, a, a géré la prospection. Euh, pourquoi pas en lien avec l'équipe marketing. Euh, ils ont envoyé le devis, le devis a été signé. Euh, votre équipe qui va gérer la facturation, ce n'est pas forcément la même, reste sur le même outil. Donc, tout le monde a la même compréhension de l'outil. Et là, on va pouvoir, en un clic, transformer un devis en facture. Donc encore une fois, je ne vais pas vous dire de reprendre un document, euh, de venir le transformer, changer sa numérotation ou repartir de zéro sur une facture. On va juste le transformer en facture. Ça va reprendre ma numérotation euh, de, de, de facturation. Et en, en un clic, je peux très simplement le transformer. Au moment où je le transforme, je vais également pouvoir donner la possibilité de moyens de paiement euh, en ligne, bien sûr, à mes clients. Donc encore un outil euh, juste génial en cette période. Euh, assez complexe. Euh, on va pouvoir donner un large choix de paiement euh, à nos clients. On va pouvoir leur permettre de payer directement par carte bancaire, de payer par PayPal, euh, de, de, de gérer pourquoi pas un prélèvement, de, de leur proposer une récurrence de facturation. Si vous vendez de l'abonnement par exemple, on aime bien travailler nous avec GoCardless qui est totalement intégré à celle-ci, et je vais pouvoir en fait gérer euh, une récurrence de prélèvement. C'est euh, quand même euh, assez génial de se dire que tout va se faire tout seul. Un outil d'ailleurs euh, très intéressant à lier avec GoCardless dans celle-ci, c'est la récurrence de facturation. Nous, celle-ci, aujourd'hui, on vend un abonnement. Vous êtes très nombreux à être sur ce même modèle. Bien, quand vous vendez un abonnement de service, de produit, peu importe, vous envoyez une box, par exemple, vous avez besoin de prélever euh, vos clients régulièrement, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois. Euh, chez celle-ci, on va vous permettre en fait, de générer de façon automatique et la facture et le prélèvement grâce à GoCardless. Donc, en fait, vous allez choisir, par exemple, vous allez faire un modèle de facture qui va s'appeler euh, Abonnement Box A. Euh, abonnement Box A sur un an, deux ans, trois ans. Vous allez choisir votre récurrence de facturation. Vous allez choisir si vous voulez que la facture parte automatiquement ou après validation. Et surtout, vous allez choisir à quel moment vous voulez qu'elle parte. Est-ce qu'elle part en début de mois Est-ce qu'elle part le premier lundi de chaque mois En fin de mois, voilà. Vous allez décider, paramétrer ça. Et une fois que c'est paramétré et enregistré de façon totalement automatique et autonome, la facture va partir tous les mois. Et le prélèvement va également s'effectuer. Donc, encore une fois, on vous fait gagner beaucoup de temps euh, sur sur cette euh, étape qui peut vraiment euh, être très chronophage pour vos équipes. Donc, vous allez pouvoir leur demander de se concentrer, encore une fois, sur l'essentiel. Euh, J'ai également une autre euh, fonctionnalité que je trouve très intéressante et que je mets beaucoup en avant, euh, c'est la relance automatique. Euh, on sait qu'aujourd'hui, les défauts de paiement, ça fait partie de la vie d'une entreprise. Ça peut vraiment la mettre en difficulté. Donc, nous, chez celle-ci, on vous propose euh, des scénarios de relance euh, de facture client avant échéance et après échéance. Donc Vous allez pouvoir, par exemple, paramétrer des mails qui vont partir, je ne sais pas moi, 5 jours, 10 jours, 15 jours avant échéance de la facture, pour rappeler qu'une facture va arriver à échéance, et ensuite, également, si ce n'a pas été réglé, après échéance. Encore une fois, un mail, deux mails, trois mails, pour dire, voilà, où est-ce qu'on en est Attention, vous ne m'avez pas réglé. Attention, parce qu'on va peut-être passer à une étape supérieure si vous ne me réglez pas. Donc, c'est important euh, d'utiliser et d'avoir en tête toutes ces fonctionnalités euh, qu'il va falloir paramétrer à un moment, mais surtout qu'après, on va pouvoir laisser travailler en autonomie. Je repasse un peu sur mes questions. Donc, encore une fois, je suis passé assez rapidement euh, sur notre outil facturation. Euh, J'ai cité après peu près les, les grandes fonctionnalités. Euh, gardez bien en tête que dans cet outil, la possibilité de la facture dématérialisée, c'est juste euh, crucial. Il faut, faut vraiment euh, que ce soit quelque chose d'ancré dans, dans, dans les bonnes mœurs de, de l'entreprise euh, et également le paiement en ligne une évidence, on ne peut pas passer à côté, et offrir un maximum de moyens de paiement à ses clients, c'est leur offrir un éventail, ils ne vont pas pouvoir à un moment partir dans un coin en disant « non, moi je voulais vous régler comme ça, bah laissez tomber, on verra plus tard ». Là, vous offrez le plus grand panel possible de moyens de paiement, donc vous êtes sûr de ne pas avoir cette réponse en face de vous. Euh, je repasse rapidement sur la question. Euh, Laetitia, le paiement, est -il, le paiement en ligne est-il une option payante euh, Non, en fait, nous, on vous propose, chez celle-ci, il faut comprendre qu'on euh, vous propose trois outils. On vous accompagne dans tout votre cycle de, de, de recrutement de prospects pour les transformer en clients euh, jusqu'à la comptabilité. Euh, on, on est vraiment là pour, pour vous aider à optimiser votre cycle de vente et de, de relations clients, d'accompagnement client. client. Euh, pour tout ce qu'on ne sait pas faire euh, directement, tout ce qu'on ne veut pas faire parce que ce n'est pas forcément notre métier, comme par exemple le paiement, eh ben, on vous propose en fait des solutions qui sont intégrées à celle-ci ou que vous pouvez connecter. Euh, là, en l'occurrence, c'est bien sûr c'est totalement gratuit. Euh, vous avez... Euh, euh, si, par exemple, vous passez par Paypal, bah, vous aurez euh, le, le fonctionnement classique paiement Paypal. En aucun cas, celle-ci ne se rémunère euh, sur vos paiements. C'est vraiment une possibilité qui vous est offerte. Euh, comme pour la signature électronique, on vous propose avec Toussaint d'avoir des signatures électroniques dans celle-ci. Nous, on ne fait pas euh, de gain sur cette signature électronique. C'est une option qu'on vous propose. Euh, et ensuite, vous payez à la recharge de, de signature électronique tout simplement. Alors... Alors oui, bien sûr, j'ai une question également sur, on revient sur les, euh, alors deux questions qui sont revenues, la première sur les campagnes emailing, euh, oui en effet, vous aurez un tableau de bord sur les campagnes emailing qui vous diront la délivrabilité, s'il a été ouvert, s'il n'a pas été ouvert, euh, s'il a été désabonné, enfin vous avez, c'est un, un fonctionnement classique, hein. vous connaissez MailChimp, vous connaissez MailJet, euh, ça ne va pas vous, vous dépayser, on est vraiment sur un fonctionnement euh, assez classique. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez d'ailleurs ce que je viens de vous dire à l'instant qu'on est connecté avec plein d'outils vous pouvez aussi connecter si vous utilisez déjà ce genre d'outils un peu différent de celle-ci comme Mailchimp, Mailjet et que vous avez vos habitudes vous pouvez bien sûr le connecter euh, également à celle-ci alors j'ai euh, des questions également sur la, la, la compatibilité pardon, euh, avec des WooCommerce des Wordpress euh, il faut savoir que celle-ci en fait on vous propose différentes intégrations des intégrations natives euh, comme par exemple le Gmail dont je vous ai parlé tout à l'heure, Usign. Euh, on vous propose également des liens via Zapier. Vous pouvez créer des liens. Euh, Zapier, c'est une plateforme qui vous permet justement de créer des liens très facilement sans savoir coder. Moi, par exemple, aujourd'hui, qui ne sait pas coder, euh, je, je crée régulièrement des liens Zapier entre différentes solutions euh, pour interfacer avec mon compte à moi, celle-ci que j'utilise tous les jours. Euh, et on a également une API totalement ouverte où vous pouvez créer des liens. Donc en l'occurrence, moi je répondrai oui euh, pour euh, WooCommerce, pour WordPress, parce que dans tous les cas, on pourra vous proposer une solution, ou vous en autonomie si vous savez coder, ou directement par notre équipe, euh, euh, l'équipe de Mathieu ici en interne, qui peut vous permettre ce type de connexion. Donc euh, ça c'est vraiment euh, à étudier au cas par cas, mais on peut bien sûr euh, toujours vous proposer des solutions. Euh, Celle-ci euh, un, un, a vraiment à cœur, de vous accompagner. Ça veut dire que quand vous décidez de, de venir découvrir celle-ci, de devenir client, euh, pourquoi pas, Eh ben on va vous accompagner à chaque étape, avec une équipe de vente, avec une équipe de CSM, et avec une équipe d'intégration et de formation qui est toujours là pour vous aider et vous proposer la meilleure solution possible. Donc, pourquoi pas intégrer, par exemple, des outils métiers, vos sites internet, euh, ce, ce, ce type de choses. On est... Encore une fois, je le dis à chaque webinaire, mais on est vraiment mobilisé en cette période compliquée pour vous, on le sait très bien, euh, il y a une, une urgence à la digitalisation euh, en ce moment, donc on est vraiment encore plus mobilisé que d'habitude pour vous apporter des réponses. Euh, je passe pardon sur l'outil euh, comptabilité parce que euh, le temps avance encore une fois. Euh, je vais faire très vite euh, l'outil comptabilité euh, euh, chez celle-ci, donc c'est le troisième outil qu'on vous propose, Elle a des fonctionnalités extrêmement importantes euh, pour la visibilité de votre entreprise euh, quand vous êtes chef d'entreprise quand vous êtes comptable, euh, vous avez la possibilité, par exemple, de connecter vos comptes bancaires. Alors ça, c'est hyper puissant. Euh, c'est la possibilité d'avoir sur votre interface, celle-ci, euh, vos comptes bancaires, vos différents comptes bancaires, 2, 3, 4, 5, peu importe. Euh, pas besoin d'aller 5, 6 fois par jour vous connecter à vos différentes banques pour voir les mouvements, les débits, les crédits, voir où vous en êtes. C'est euh, une action qui est menée dans toutes les entreprises, qui prend énormément de temps, qui demande d'aller sur les interfaces de chaque banque une par une pour aller voir ce qui s'est passé, et ça, beaucoup, vraiment plusieurs fois par jour. Là, vous pourrez la voir directement sur celle-ci. Et bien sûr, de façon totalement sécurisée euh, sur, sur l'interface celle-ci. Et un point important euh, qu'on qu on, qu on pose la question assez souvent, oui, euh, ce n'est pas parce que toute votre entreprise a accès au logiciel celle-ci que toute votre entreprise verra vos comptes bancaires. Je vous rassure, il y a des droits euh, dans celle-ci que vous accordez à chacun et vous pouvez vous garder le seul droit, par exemple, euh, d'accéder à vos comptes bancaires. C'est tout à fait possible et très simple euh, à mettre en place. Euh, on a bien sûr les achats, euh, le, le module achat qui vous permet, la fonctionnalité par achat qui vous permet d'avoir vos prix d'achat sur vos prestations euh, de services ou pourquoi pas sur vos produits. Ça c'est génial quand vous demandez à vos commerciaux de deviser, vous avez tout de suite la marge qui va apparaître. Donc c'est vraiment un grand grand confort, c'est important de l'avoir. Euh, J'ai également le rapprochement bancaire, donc euh, qui va un petit peu à la suite de, ce, de cette connexion au compte bancaire. Euh, la possibilité euh, pour votre partie... Euh, comptabilité, de rapprocher une ligne de débit ou une ligne de crédit à un document euh, directement. Et en plus, pour vous aider, euh, celle-ci vous prémâche le travail et va aller chercher des montants qui viennent matcher, par exemple, avec des documents euh, dans celle-ci, pour pouvoir vous les proposer, en fait, euh, faire des, des rapprochements comme ça proposés. Donc, on vous fait gagner énormément de temps. Pour tous ceux qui l'ont déjà fait, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Euh, vous avez votre ligne, et puis vous prenez ligne 1, ok, je l'ai retrouvée, ligne 2, ok, je l'ai retrouvée, avec vos relevés de compte. C'est fastidieux, c'est vraiment source d'erreur Là, aujourd'hui, c'est simplifié euh, euh, au plus près avec l'outil celle-ci. Euh, je finis sur l'outil de comptabilité avec une option très importante, euh, qui est l'accès expert comptable. Euh, en cette période, encore plus que d'habitude, euh, allez voir votre expert comptable ou prendre rendez-vous avec lui pour qu'il vienne vous voir, lui donner tous les documents, c'est hyper fastidieux, c'est compliqué à mettre en place, euh, c'est quelquefois pas possible, euh, comme en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Donc, vous avez la possibilité, tout simplement, de lui donner un accès à votre solution, celle-ci, c'est un accès qui est gratuit, qui est offert à partir du moment où vous avez la solution, celle-ci, et euh, avec ses droits, bien, il va pouvoir venir chercher les documents dont il a besoin, régulièrement. Donc, en fait, lui, euh, il va gagner du temps, la plupart des experts, des cabinets d'experts comptables, aujourd'hui, connaissent déjà celle-ci. Donc, ils ont déjà des clients qui utilisent la solution. Ils connaissent déjà l'interface. Ils savent exactement ce qu'ils peuvent venir chercher comment, euh, et comment venir le chercher. Donc, ils gagnent beaucoup de temps. Un expert comptable qui gagne beaucoup de temps, bah, il vous facture moins, tout simplement. Donc, vous, ça va vous faire gagner en confort, en efficacité. Et en plus, bah, vous facturez moins. Donc, euh, voilà. Les, les, les avantages sautent aux yeux quand, quand, quand, je, quand je le dis comme ça. Alors... Je reviens un petit peu sur les questions. Euh, ensuite, j'ai encore des points à aborder. Euh, Est-ce que je peux lier celle-ci à une autre plateforme de comptabilité Bien sûr, euh, si euh, par exemple, aujourd'hui, on a des experts comptables qui lient celle-ci directement avec leur outil d'expertise comptable. Euh, donc oui, en effet, c'est tout à fait possible euh, de récupérer les informations dans celle-ci, euh, journal d'achat, journal de vente, etc., euh, et de les intégrer directement dans d'autres solutions. C'est tout à fait possible. Ok, Jean-Yves, j'ai bien votre question par rapport à, à, à un devis. Euh, je vais le prendre en compte et le, et le, et le donner, donner votre, votre message à la bonne personne pour qu'on puisse vous répondre rapidement, euh, je vous rassure. Je voulais revenir un petit peu sur, sur le, le, le webinar euh, en lui-même. Euh, en ce moment, comme je vous le disais, euh, on est dans l'urgence de la digitalisation. Cette urgence ne doit pas vous faire perdre euh, de vue les, les, les points les plus importants, euh, la mise en place des outils digitaux euh, et l'adoption de ces mêmes outils. Euh, c'est très important si aujourd'hui vous décidez d'investir dans le digital euh, et que vous l'imposez à vos équipes euh, sans qu'ils n'y soient prêts, ils vont pas forcément y adhérer. Une équipe qui n'y adhère pas, euh, c'est une mise en place qui échoue. Ça arrive de moins en moins souvent, euh, je vous l'accorde, c'est quelque chose qui est aujourd'hui euh, dans les mœurs de, de, de tout le monde, mais il faut euh, tout de même choisir un outil qui va être cohérent par rapport à vos besoins, par rapport à votre activité, euh, et également un outil qui va être assez simple à prendre en main. Euh, quand je vous ai parlé tout à l'heure de cycle, d'accompagnement de celle-ci dans votre cycle de vente, c'est important que vous ayez un parcours unifié. On parle de parcours unifié pour nos clients, quand on veut leur vendre quelque chose, pour que ce soit le plus simple possible d'acheter chez nous, bah, c'est également vrai quand on utilise une solution. Nous, on veut que ce soit simple pour vos équipes d'utiliser celle-ci. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur l'UX, euh, sur les fonctionnalités importantes pour vous, pour que ce soit le plus simple, euh, le plus naturel pour, possible pour vous d'utiliser celle-ci. Et ça, dans vos différents services. Euh, vu que c'est la même interface, eh ben, tout le monde euh, peut comprendre le fonctionnement des autres services. C'est vraiment important. Euh, on a également une notion de gagnant-gagnant euh, de euh, entre vos employés et vous. C'est important de le mettre en avant, d'expliquer à vos employés qu'on va leur éviter toutes ces tâches fastidieuses qu'ils faisaient, euh, qu'ils n'auront plus forcément besoin de faire, euh, leur permettre de se concentrer sur l'essentiel de leur business, euh, dire à une équipe commerciale que grâce à celle-ci, ben, ils vont gagner plus d'argent parce qu'ils vont vendre plus, c'est important également pour vous, en tant que chef d'entreprise, une meilleure visibilité sur le business général. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas On a parlé par exemple des sources d'opportunités. Vous allez pouvoir identifier en deux clics quelles sont les sources qui vous rapportent de l'argent, quelles sont les sources qui marchent moins bien. Euh, vos étapes de vente, euh, vous avez un tunnel de vente que vous avez étudié avec cinq étapes par exemple, et vous vous rendez compte qu'il y a une étape où il y a un gros taux d'échec. Vous allez pouvoir potentiellement l'adapter. Vous voyez, c'est aussi une notion de données, de data, qui est enregistré. Vous allez mieux connaître vos clients, donc mieux vendre votre produit ou votre service, et puis pouvoir identifier vos points faibles et vos points forts. Et ça, c'est une vraie euh, révolution qui nous a apporté le digital. Euh, on a cette possibilité de récupérer cette data facilement parce qu'elle est partagée. On a l'information qui est instantanée dans un CRM et qui est partagée entre tout le monde. Donc voilà, c'est un point important euh, pour la mise en place et l'adoption. Tout le monde comprenne euh, la plus-value d'un tel outil. Euh, et je voulais également aborder avec vous, j'ai encore euh, très peu de temps, mais je voulais également aborder avec vous, c'est important, un workflow digital, euh, c'est pas seulement un outil. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis totalement convaincu, euh, et je suis sûr que c'est votre cas aussi, que l'outil CRM, c'est le premier outil à mettre en place parce que c'est la relation client. Et de cette relation de client découle la bonne santé de votre entreprise. Parce que vous allez mieux vendre, vous allez plus satisfaire vos clients. Donc, ils vont de nouveau revenir chez vous et même parler de vous euh, en, en positif dans leur entourage. Donc, ça, pour moi, c'est l'évidence. La facturation ensuite, une évidence également. Il faut pouvoir facturer à distance, avoir des moyens de paiement. Mais pour faire tout ça, vous avez besoin aussi euh, d'autres outils. Mais encore une fois, moi, ce que je veux, c'est du confort pour mes équipes. Donc, je veux que ces outils soient interfacés avec mon outil de CRM, celle-ci. Donc, c'est pour ça que celle-ci, en fait, se dit, « Ok, bah nous, on va venir au centre. » C'est ici que tout va venir se centraliser, mais autour, vous avez un, deux, trois, quelquefois dix outils que vous utilisez au quotidien. Bah ces outils, ils vont venir, ils vont venir communiquer avec celle-ci. On va prendre l'exemple de la téléphonie. Euh, Aujourd'hui, pour la plupart, vous avez été obligé de passer à la téléphonie dématérialisée. Vous n'avez pas le choix, on n'a plus accès à nos bureaux, il faut travailler à distance. Donc, la téléphonie dématérialisée, c'est un vrai grand confort. Bah nous, chez celle-ci, on l'a intégré. Euh, on, on travaille directement à un Ringover et vous allez avoir euh, un click to call, vous êtes euh, sur la fiche client dans, dans votre compte celle-ci vous allez pouvoir cliquer directement sur le numéro de téléphone par exemple pour appeler l'un de vos clients euh, c'est une infime fonctionnalité de cet outil mais qui devient extrêmement performant quand vous l'avez connecté avec votre CRM, c'est également vrai par exemple si vous décidez de mettre un, un live chat sur votre site internet, ben, on va pouvoir le faire communiquer euh, avec votre compte euh, celle-ci euh, grâce à Xeno donc voilà, on a aujourd'hui une plateforme qui est dédiée à ça, qui s'appelle la Marketplace. Vous pouvez voir tous nos partenaires euh, avec lesquels vous pouvez communiquer. Euh, C'est important de faire cette démarche parce qu'il y a forcément des outils. Alors, il y a des étapes, hein. vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup il euh, y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 mais je sais qu'aujourd'hui certains qui nous écoutent bah, utilisent déjà celle-ci, ont déjà des outils digitaux sont déjà très digitalisés bah, moi ce que je vous propose aujourd'hui c'est de, de tout connecter et puis d'aller peut-être un petit peu plus loin dans la digitalisation euh, nous par exemple, pour vous donner un exemple chez celle-ci, bien sûr on utilise celle-ci euh, on utilise la téléphonie avec Ringover notre chat live, on passe par Xeno tout ça c'est centralisé dans notre interface euh, et puis on va aussi pouvoir entre nous pour créer un lien, même quand on est à distance et même quand on ne se voit pas, euh, ben on utilise Slack, par exemple, une solution de messagerie instantanée. Euh, et on a la possibilité, euh, encore une fois, d'y de, de, créer des connexions. On pourrait pourquoi pas imaginer que, euh, à chaque fois, pour avoir une émulsion commerciale, qu'à chaque fois qu'une facture passe en payé, eh ben, on a une information sur un channel euh, sur un, dans, dans ce fameux Slack, qui viendrait notifier les commerciaux qu'une facture a été payée. C'est vraiment pour créer ce lien. Mais c'est un outil important. Et dernier outil que je voulais vous, vous mettre en avant aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas celle-ci, mais euh, un outil de RH, Pefit, qui vous permet de donner du confort à vos équipes et du confort à votre RH euh, pour, par exemple, gérer euh, les vacances, euh, les absences, hein, voilà, on, les, les fiches de paye, tout ce qui peut apporter un confort euh, intellectuel et émotionnel à vos équipes pour les rendre, encore une fois, plus performantes et puis euh, euh, bah, plus fidèles à, à, à votre entreprise. La, la digitalisation permet tout ça. Je sais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur la digitalisation, mais elle permet tellement de choses qu'il faut à un moment pouvoir, euh, comme ça, recadrer, recadrer tout ça. Euh, j'ai encore une fois été bavard, j'ai dépassé un peu. Je vais passer sur les questions pour voir si j'ai quelques questions auxquelles je peux répondre. Euh, je redis également que vous pouvez revenir vers moi, que ce soit par mail, euh, directement ou même par, euh, par mon LinkedIn, je prendrai du temps avec vous pour euh, étudier votre situation, voir ce qui peut être intéressant comme outil pour vous et pourquoi pas vous, vous demander à un expert de vous rappeler euh, si, si vous en avez besoin. Vous pouvez également me laisser un message directement euh, sous forme de questions euh, sur, sur, sur Livestorm. Alors, on va repasser un petit peu aux questions, encore 5 minutes. Oui, euh, Laetitia, pour le, le live chat, on utilise Xeno. Euh, vous pouvez le retrouver sur notre Marketplace. Donc, tapez Marketplace Selfie euh, sur Google. Vous allez tomber sur, euh, sur euh, un site Selfie où vous allez pouvoir, avec un petit moteur de recherche, taper Xeno. Et vous verrez vous avez la possibilité en fait d'avoir euh, un, un, un chat, tout simplement, sur votre site Internet. Donc, euh, un, vous pouvez avoir un chatbot, même, si vous le souhaitez. Euh, ce qui est assez génial, c'est que vous laissez la possibilité euh, tout le temps à, à, à vos prospects, ou pourquoi pas à vos clients, ou à des personnes qui sont voilà, qui viennent sur votre site, de vous poser une question, vous pouvez préenregistrer certaines réponses, ou les envoyer vers votre foire aux questions, pourquoi pas, et également le prendre en charge. Euh, pour vous livrer un petit peu les secrets, celle-ci, euh, nous, ça a été un changement très important chez nous, qui a été euh, initié euh, par Alain Médelec, l'un de nos deux cofondateurs, euh, sur le, le fait de, de, de passer du standard téléphonique euh, et de vous guider plutôt sur un live chat parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de, de rapidité, euh, de réactivité euh, et de satisfaction pour nos clients, on a multiplié par 10. Voilà, c'est devenu génial. Alors bien sûr, on utilise le téléphone euh, tous les jours également, hein, on ne fait pas tout par live chat, mais en termes de première prise de contact, par exemple, c'est beaucoup plus euh, rapide et puis c'est aujourd'hui dans l'air du temps. Euh, tout simplement, euh, euh, moi, par exemple, quand je parle avec ma mutuelle, euh, quand je parle avec Alan, eh ben, j'envoie euh, un chat, ils sont hyper réactifs et ça me suffit. Je n'ai pas besoin de les appeler et pourquoi pas si c'est surchargé d'attendre longtemps au, au, au standard. Voilà, c'est un petit peu le, le même fonctionnement. Euh, J'ai Nathalie qui me demande l'outil RH partenaire. Euh, nous, on utilise Payfit en, en interne, euh, qui est clairement, à mon sens, un super outil. Euh, je l'ai déjà utilisé, moi, en tant que manager sur l'équipe euh, CSM ça m'a vraiment facilité la vie en tant que manager, j'avais une vision complète de mon équipe, la possibilité d'accepter de, de, des vacances, possibilité de, de les modifier avec mon collaborateur s'il voulait modifier des jours euh, enfin, voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation les fiches de paye qui sont directement dessus euh, enfin, moi ça m'a facilité la vie et euh, aujourd'hui moi qui suis dans l'équipe marketing euh, côté employé également, c'est juste génial, enfin, voilà, j'ai la visibilité encore une fois de, de mes équipes je sais qui a pris des vacances à quel moment, à quel moment je suis là, je peux faire des demandes de télétravail parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le confinement. On peut aussi avoir du télétravail volontaire parce qu'on bah, a envie d'être de travailler en télétravail une, deux journées, trois journées par semaine. Il y a des entreprises qui travaillent même en full télétravail aujourd'hui euh, ou même pourquoi pas dans les accidents de la vie, une voiture qui tombe en panne. Euh, imaginez le, le stress pour, pour quelqu'un qui doit trouver une solution pour être à l'heure au travail. Bah, moi, je peux faire une demande de télétravail auprès de ma responsable en disant « voilà, je suis désolé, ma voiture n'a pas démarré ce matin euh, je vais travailler de chez moi, est-ce que ça te pose un problème Je fais une demande sur Payfit et on peut me le valider automatiquement. Euh, J'ai une question de Céline qui demande comment on peut se former un peu plus sur celle-ci CRM. Euh, alors, il y a plusieurs méthodes. Euh, C'est une très bonne question, je ne l'ai pas abordée. Euh, première méthode, on a euh, la CELSI Academy. On est en train de vous sortir une V2, qui est juste absolument géniale. Euh, vous avez euh, la découverte des fonctionnalités celle-ci avec des cours. Donc euh, vous avez d'abord, euh, on pourrait imaginer la découverte par exemple des imports dans celle-ci. On vous explique à quoi sert la plateforme d'import, et puis ensuite on demande à l'un de nos experts bah, de vous donner des astuces, et de vous expliquer comment l'utiliser. C'est pareil pour le CRM, bah, on va vous expliquer comment créer votre premier prospect, comment créer votre pr premier tunnel de vente, euh, votre première opportunité, et comment on va la faire vivre. Donc ça c'est une première euh, possibilité, celle-ci Académie. Vous pouvez aller, aller y jeter un œil. Euh, et on a également un service de formation. Donc là c'est du clé en main, euh, vous nous dites ce que vous voulez, on vous propose la prestation, et derrière, on a des super formateurs et formatrices qui passent du temps avec vous, qui vous expliquent les choses, qui le font avec vous, et qui sont vraiment là pour vous accompagner. Euh, C'est l'équipe de la bienveillance et de l'accompagnement, euh, au même titre que les CSM, donc voilà, il ne faut pas hésiter à, à, à faire également cette, euh, cette demande chez nous. Et l'équipe CSM dont je viens de vous parler, qui est également là pour euh, vous accompagner, euh, pour euh, voir si tout fonctionne bien, pour vous donner des petites astuces de temps en temps. Euh, et un point que j'ai oublié mais euh, qu'on qu peut mettre également en avant le webinaire qu'on fait aujourd'hui on va également euh, en faire d'autres on en a déjà fait on va en refaire sur par exemple uniquement le CRM et puis euh, je vais vous accompagner dans la création de votre tunnel de vente comment mettre en place un scénario euh, d'emailing c'est d'ailleurs c'est intéressant que j'ai vos retours si ça vous intéresse qu'on fasse euh, ce type de, de webinaire toujours d'une demi-heure mais plus focalisé sur une fonctionnalité précise ou un outil précis euh, ça m'intéresse de voir si euh, si bah si vous voulez suivre. Alors évidemment, j'ai une question là sur le fait si c'est payant ou non. Évidemment, l'académie c'est gratuit, les webinars c'est gratuit, les CSM c'est bien sûr gratuit. Il euh, n'y a que la partie formation, bien évidemment, où là vous avez euh, une formation payante, une prestation qui vous est délivrée avec un devis que vous devez valider en amont. Alors, j'ai répondu à la plupart des questions. Je suis déjà en retard, je suis vraiment désolé. Je vais reprendre les autres questions pour qu'on puisse vous répondre. Je vais les basculer euh, à l'équipe CSM, à l'équipe commerciale, pour qu'on puisse répondre vraiment à un maximum de vos questions. Moi, je reste bien sûr disponible, comme je vous l'ai déjà dit, sur LinkedIn par mail. Euh, N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin. Je suis aussi vraiment preneur de vos feedbacks sur ces webinars. On en fait de plus en plus. On voit que vous êtes de plus en plus à nous suivre, donc c'est très bien. Euh, voilà, les idées, c'est vraiment de, de pouvoir continuer à vous présenter les outils, les fonctionnalités plus précisément certains outils et certaines fonctionnalités, et ça de façon très régulière. Euh, également nos partenaires qu'on vous présente régulièrement. Voilà, N'hésitez pas à revenir à vers moi euh, avec vos questions, avec euh, vos propositions d'évolution, dites-moi si ça vous a plu ou non, et puis je me ferai un plaisir de prendre du temps pour vous répondre. Et encore une fois, les équipes celles-ci sont vraiment euh, très impliquées, encore plus que d'habitude, pour vous apporter les meilleures réponses euh, et, et les plus rapides possibles. Je vous remercie tous euh, d'avoir été présents aujourd'hui, vous avez été nombreux, merci encore, vous souhaite une excellente journée et euh, ce webinaire, vous pouvez le revoir tant que vous voulez sur la plateforme Lastorm Last euh, et je vais également le poder sur notre YouTube. Merci à tous et une excellente journée. Au revoir.